montrer la joie. Moi, je vois beaucoup de gens va tout le stade est debout. Vraiment, c'est une soirée de fou. Oui, mémorable. Et Kadir donc... qui va rentrer. Alors, qu'a dire tes joueurs? du Nadir, euh, kabir Je n'ai pas. aminou Kadir. Amine Kadir. dans quelques instants. Notre attaquant, je pense aussi. Oui, euh, Amine Kadir. Et c'est qui sort Je n'ai pas vu le joueur qui est sorti. Et je ne sais pas, non. Et, sincèrement, je n'ai pas vu euh, la plaque. Et Il faudrait peut-être euh, nous dire qui est sorti. Et enfin, allez, on va s'occuper beaucoup plus de cette fête. Et la nuit s'annonce encore longue à Constantin Banche, peut-être, parce que c'est une histoire et... historique. Si le score reste là, et nous espérons tous que le score restera là, avec euh, une équipe du CSC qui aura sorti ses tripes, hein, euh, en a sorti ses griffes par pardon, Samir, et qui est allé au fond de ses tripes chercher ce courage pour prendre et, euh, ce billet, hein, parce que le billet est dans la main, il faut juste composter, il reste 9 minutes, et le pauvre hein, des supporters le qui n'en pouvaient plus. Ah, C'est vrai pire. que l'émotion est à son paroxysme ici. Constantine, au snack et les cardiaques devraient eh bien, éteindre leur téléviseur, mais regardez-moi ce but qui restera dans l'histoire, puisque moi la son, son premier but depuis, mais alors là, depuis très longtemps, je n'arrive pas. Alors, la mais dernière bon, fois de qu'il a de... marqué, je ne sais pas si c'était. Je crois que c'était la patch contre l'Uruguay ouais, en match amical en 2009. Ah oh, mais ça remonte à très longtemps. très longtemps. Et le héros d'Omdelman qui enflamme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Regardez-moi cette touche. Oh, ah, oui. Il n'a rien perdu de sa touche féerique. Ah, on disait tout à l'heure que, que la solution ne pouvait venir que des remplaçants. Et on eh ben. va parler de, de Megni comme un joker. Et il a bien fait. Il s'est très bien distingué jusque-là. J'espère qu'il pourra continuer sur ce. Ah, C'est ce que fait Valère, qu ouais, ouais, un ouais. bon peut-être pour Voivy qui passe allègrement, regardez ce qu'il fait la récupération de balai pour l'équipe voilà attention il faut rester vigilant et le ballon est toujours dans les pieds de Sheklem assez laborieux